Hey, hello, et bienvenue pour la suite des bons boys de, de l'oncle Zelk Avec cette fois-ci Zelk en personne, la facecam et tout On est en 2016, on se met à la page Même si je recorde ça plus ou moins avec une, <rire> avec une webcam de 2002-2003 Vous pouvez voir la qualité en bas à droite, c'est plus ou moins de la merde Mais bon, on fait avec ce qu'on a hein. Et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau boy, un petit dueliste avec euh, Qui utilise le skill Frostblades Donc Frostblades qu'est-ce que c'est On va directement commencer par expliquer ce que c'est Frostblade, vous tapez devant vous, vous voyez Ça augmente votre, euh, votre range d'auto-attaque Et ensuite ça va lancer des projectiles en cône derrière la cible Qui vont focus les premières, euh, les premières cibles derrière Et on va jouer avec ça, donc c'est un skill qui est sorti en 2.0 Et qui a été méchamment up sur ce dernier patch Et qui du coup, même s'il est passé plus ou moins inaperçu hein, J'ai pas encore vu de gros, boy, de, fin, de gros streamers jouer avec Et pourtant ça casse des fesses, ça casse des fesses en... pour les packs. Pour ce qui est des monocypes, c'est moins fort, mais on va utiliser une petite technique, vous allez voir, qui est pas mal du tout, qui permet de, de défoncer les boss en plus ou moins un coup. C'est plus ou moins bien ça. Et donc, pour tout de suite, pour plus de gameplay, ben, on va montrer directement, ce... directement pardon, ce que ça donne en map. Donc, directement claquer la Blood Ridge et c'est parti, mon kiki on Trouve un pack et let's go Bon oui donc aussi je suis dans une shore assez violente, vous pouvez voir les mods ici, hein. je vais vous les laisser en attendant Bande couper parce que moi personnellement j'aime pas trop jouer avec la map euh, sur le côté Et vous pouvez voir bah, la clear speed de cette machine hein. Je pouvais trouver un plus gros pack en espérant que ça va Voilà c'est bien ça, ah, proximity shield, ça c'est moins bien C'est moins bien forcément hein. Bon je vais pas ouvrir la box parce que je vois que je, je lag déjà un peu donc j'ai pas envie de mourir sur un gros lag Ça serait un peu, un peu la merde Boom baby Donc ensuite ne vous, ne vous inquiétez pas hein, je vais expliquer tout ce qui est du skill tree, tout ce qui est des gemmes etc De qu'est-ce que ça donne pour arriver à ce résultat vous pouvez voir aussi que je suis à 22 000 points de dégâts presque sur Frostblade Ce qui est franchement pas mal du tout Avec un stuff non plus qui n'est pas un stuff euh, très cher hein. C'est en gros mon arme a coûté un chaos euh, Le reste du stuff il y a juste les gants qui m'ont coûté 10 chaos Et à part ça bah, c'est juste du, du self hein. J'ai rien, rien acheté en plus Il y a aussi pas mal de lifestyle, Comme vous pouvez voir je peux assez bien festant les choses On a 4700 PV donc en ayant un stuff pas terrible terrible hein. Donc ce Void est Hardcore Veillable, directement, si vous jouez sans faire les foufous ça passe, franchement super bien. Oh petit Ghost. Bon je m'occupe pas de ramasser etc, hein, je vais pas faire perdre du temps. Toi tu meurs. Bonjour Zana, oui ça sera pour plus tard ma belle, hein. je vais pas mettre 18 minutes de, de map sans rien expliquer, ça serait un peu moche. Crocking Blood, ça c'est pas sympa. Baby. ça par contre on te ramasse quand même hein. un petit tunique ça fait toujours plaisir Voilà Boum boum boum boum boum comme vous pouvez voir la clear speed est juste monstrueuse la vitesse à laquelle on clear tout, c tous les mobs même du off screen parce que vous avez remarqué mais il y a souvent des mobs euh, off screen qui sont déjà morts au moment que j'arrive il est assez chiant avec son blessing of elements ce passage dum, dum, dum. J'espère que ça l'aggrave pas trop au niveau du rendu, parce que là je tourne, je tourne pas très haut niveau FPS. Ok. Hum, mmh, j'aime quand ça fait ça. Ça, c'est juste jouissif. Oh, oui encore, encore! Bon, on va faire gaffe, c'est quand même le boss. On va commencer par clear les packs sur des côtés, histoire de plus ou moins de peinard. Esquiver les ice spears. On arrive sur le boss, on frappe, et c'est bon. Et voilà, c'était un boss de map. Wouhou! Vous voyez? Hop, et hop là! Bon, maintenant que la map est clear, enfin plus ou moins clear, je ne vais pas tout clear, clear, clear, parce que sinon ça va prendre du temps pour rien, etc. On va directement passer au skill tree, on va vous expliquer plus en détail. Donc je coupe ici pour l'instant pour ce qui est du gameplay, et on passe euh, à la suite des explications. A tout de suite Heureux chers amis, et donc on va passer directement... Oula <rire> Au skill tree, donc je disais, donc on y va utiliser ici, skill tree planner, un bon petit site pour faire vos, vos skill trees. Je le conseille par exemple à PO Builder, je trouve que c'est bien plus clear au fait, ça permet aussi d'importer vos personnages, etc. Donc ça fonctionne superbement bien. Donc on va vous montrer étape par étape, détail par détail, comment on va builder notre personnage. Donc on va commencer directement chez le dueliste, on va commencer par Physical Damage and Attack and Life, pardon. On va descendre, on va prendre toute la petite roue de dégâts. On va descendre sur Master of the Arena. Master of the Arena pourquoi Parce que déjà ça rapporte de bonnes, de bonnes statistiques hein. 8% increase melee physical damage, 1% de life regen par seconde et surtout plus de melee weapon range and an arm range. Ce qui va faire qu'en fait avec Frostblade ça va attaquer encore de plus loin. Donc c'est juste parfait. On gagne énormément de range et donc on est aussi plus safe parce qu'on n'est pas directement encore à corps vous avez pu remarquer sur le gameplay. Ensuite on va descendre de brèverie, on va prendre de la vie, la vie c'est toujours bien. Hein. Art of the Gladiator, on va laisser là la pour résistant On va ensuite descendre vers 2 undead melee damage 2 destroyer, 2 undead, 2 undead On prend l'attaque speed par rapport au 2 undead melee damage Ça c'est une question de choix, personnellement je préfère C'est juste au fait, euh, pff, au feeling Est-ce est que vous préférez attaquer un peu plus euh, lentement et faire plus de dégâts Ou attaquer un peu plus rapidement et faire un tout petit peu moins de dégâts En règle générale c'est assez kiff kiff C'est juste une question de préférence Ensuite on va descendre, on va prendre Golem's Blood Pour plus de vie parce que la vie, la vie c'est bien quand même. On va redescendre sur dextérité. On va prendre tous les gros points de dégâts Executioner et Wrecking Ball. I came in like a wrecking ball Bref, je suis désolé de chanter. On va repartir par ici. On va arriver jusqu'à ce point-ci de dextérité. Et on va prendre les nouveaux points de Life Leech et de Mana Leech du Duelist qui sont assez forts pour le coup. Vous avez pu remarquer, j'ai aucun souci de mana dans mon skill tree. Et un bon Life Leach juste avec ces points là au en fait. Et ça c'est très très bien. On va prendre Vitatity Void qui nous permet de Life leech aussi sur les autres dégâts. Donc sur les dégâts totaux. Donc c'est à dire que vous allez aussi leech sur les dégâts de froid. Ce qui en règle générale ne fonctionnait pas. même si vous avez du Life leech, vous sustenez juste sur les dégâts physiques. Donc ensuite une fois que c'est fait on va remonter par ici. On va chercher Fixkin et de la vie. On va ensuite remonter ici on va chercher Herbalisme et encore de la vie. Parce que c'est bien. Hein. On va chercher une Frenzy Charge en plus. On va remonter par ici, on va chercher dextérité, finesse, Earth of Oak et Ballistic Mastery. Pourquoi Ballistic Mastery Eh bien parce que Ballistic Mastery va augmenter les dégâts de vos projectiles ainsi que les projectile speed. Donc ils vont aller beaucoup plus loin. Donc ça augmente drastiquement votre clear, votre clear speed. Pardon. Ensuite une fois que c'est fait de ce côté-ci du skill tree, plus besoin de rester de ce côté-là, on va partir vers la gauche. Donc on va prendre aussi, j'avais oublié ce détail, on va prendre la frenzy charge située ici. Une fois que c'est fait, nous allons chercher... Iron Grip. Iron Grip, qu'est-ce que ça fait Ça fait que tous les points de, de strength dans votre arbre de talent, genre celui-ci, celui-ci, celui-ci, etc. vont aussi s'appliquer à vos dégâts de projectile. Donc bref, c'est tout bénef. Ça augmente encore une fois votre clear speed. Une fois que c'est fait, on va remonter... Euh, on va remonter juste ici au fait. Hein. On va prendre Bloodless, tout ça pour ce que... Euh, 8% increase maximum life, ça fait plaisir. Et toute la vie qui est présente. Hein. On remonte encore. On va chercher ici, même principe, Juggernaut, des points de vie. On va aussi chercher euh, toup toup toup, Barbarisme. Et ensuite ici, c'est vraiment dépendant de l'arme que vous choisissez. Moi personnellement, j'ai pris une masse à deux mains. Donc du coup, ce que vous faites, c'est vous prenez une grosse roue de dégâts supplémentaires. Donc par exemple, si vous avez pris les épées, bah, vous prenez les points de dégâts ici. Si vous avez pris une hache, les points de dégâts ici, ainsi de suite. En toute logique. Une fois que ça c'est fait, on va partir chercher... Euh, toup toup toup toup toup, ici, on va remonter là. Là j'ai dit, merci bien On va chercher Warrior's Blood, Life Regen Seconde, etc On va prendre Earth of the Warriors Strength, Life, Life, Life, Life, Life, Life Born to Fight, des dégâts, beaucoup de dégâts même Ensuite on va remonter jusqu'à Butchery Des dégâts d'armes à deux mains Une fois que c'est fait de ce côté là On remonte ici, on va chercher Berserk King 12% d'attaque speed C'est énormément de points de dégâts gagnés C'est surtout beaucoup de, euh, de, de, de de facilité dans la, dans la clear speed Enfin... Plus vous attaquez rapidement, plus ça, ça devient jouissif de jouer avec un Boyd pareil. Ensuite, on prend toute la vie qui est ici. Hein. Vous voilà, va chercher même pas of the Warrior, beaucoup de dégâts, etc. On va finir toute la roue des PV. des PV, des PV, c'est toujours bon les PV. C'est pour ça que le Boyd est aussi viable en Hardcore. On va prendre le G-Well Sockets. Ça, je vais expliquer par la suite. Euh, ensuite, ensuite, ensuite, ensuite. Mais ensuite, on est bien. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les Zendiren Charge. Tup tup tup. Et voilà Et avec ce skill tree il nous reste 10 points, euh, 10 points restants Et avec ces 10 points restants nous sommes déjà à 190% increase maximum life Ce qui est juste énorme, c'est pour ça qu'il est viable en hardcore C'est juste très très très bien En règle générale, on conseille pour jouer en hardcore entre 170% de PV et 200% Et bien là on est à 190, bref ça fait plaisir D'ailleurs j'ai oublié, voilà Herbalisme, voilà, s'il vous plaît. 200% donc d'increase maximum life, c'est encore mieux. Bref, voilà, donc ça c'est pour ce qui est pour le skill tree. Je vais le link d'ailleurs dans la description juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez, euh, si vous ne voulez pas le regarder sur la vidéo et si vous voulez l'avoir juste devant vous. Voilà, maintenant on va se rejoindre pour les, pour les gemmes, pour les sockets, etc. A tout de suite. Bien, et on est de retour. Et donc maintenant on va parler des gemmes, des gemmes et des links qu'il vous faut avoir ainsi que le stuff que je conseille plus ou moins. Donc, bah on oui, va euh, l'écran d'inventaire. Donc pour l'arme, moi j'utilise la Kongor's Undying Rage Terror Maul. Donc c'est une putain de masse à deux mains. Assez forte, hein, mine de rien, qui coûte au fait rien du tout. Hein. Elle a genre 450 de DPS et pour ces 450 de DPS, j'ai payé un chaos donc, un chaos aussi, elle avait qu'un seul slot. Hein. Mais bon, après, vous mettez 2-3 fusing, 2-3 g dessus, vous avez ce que vous voulez. Et on s'en fout un peu, hein. on peut utiliser une, arme à cinq, une armure pardon, à 5 slots euh, linkée pour notre skill principal. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait cette masse Elle fait qu'on gagne énormément de dégâts. On a euh, de Critical Strike Chunts, on s'en fout un peu, c'est complètement passable. On a surtout euh, de Triple Résistance, ça, ça fait très plaisir. Et It Can't Be Evaded. Pourquoi It Can't Be Evaded Bah, au fait, en gros, It Can't Be Evaded. C'est votre point de talent, hein. c'est votre point de talent qui est qui est ici, et donc ça me permet de gagner deux points de talent à la place, donc oui c'est résolu technique, hein. it can be evaded, et donc du coup ça me permet de gagner deux points de talent, ce qui est appréciable. Ensuite, pour le casque, on utilise un casque lambda, hein. juste armure, rési, pareil pour les joyaux, armure, rési, la ceinture, PV, rési. Physical Damage et aussi une crise élémentale Damage with Weapon C'est juste que j'ai crafté ça là-dessus parce que j'avais juste ça à crafter dessus Et ça booste votre DPS Les Boots, même principe, etc Pour le Talisman, j'ai eu... Enfin, pour le Talisman, l'Amulette Donc les Talismans, parce que tout le monde utilise ça pour l'instant, c'est justement pété J'en ai utilisé une aussi, un Break Reap, donc qui augmente vos Physical Damage Avec un beau rôle de PV, 89 de PV et 35 de Lightning Resi Excusez-moi Ainsi que 23% aussi une crise Elemental Damage with Weapon Vu que Frostblade, c'est semi-élémental ça fait plaisir donc euh, pareil pour l'armure etc il y a juste les gants qui sont assez intéressants j'ai utilisé les winds of change Ancient Gauntlets. donc ce sont des, des gants qui augmentent euh, votre armure blablabla bla bla, votre pv et surtout ce qui est très intéressant sur ces gants c'est ils augmentent de 30% l'increase Projectile speed donc plus de, de range sur les petites blades qui vont ensuite à chaque fois que vous traverse qui vont, euh, que vous frappez qui vont aller chercher les ennemis ainsi que 10% de chance de knock enemies back on hit, ce qui vous permet de garder une distance assez safe avec les mobs Vu qu'on utilise une grosse distance ici, vous pouvez voir que je tape plus ou moins ici, hein. pour un skill au cac c'est pas mal hein. Ainsi que 37% increase projectile damage, voilà, c'est des dégâts, des dégâts c'est bien Donc pour ce qui est des, des gemmes, on va utiliser Frostblades, linké avec Chain, pourquoi Chain, ça retire 38% de dégâts, c'est horrible bah parce que vous avez pu voir, hein, chaque fois qu'une blade va toucher un ennemi, elle va ricocher entre les autres ennemis Et au fait du coup, même si vous perdez énormément de DPS, donc imaginons je vais mettre euh, Faster Attack Donc là je suis à 15200 de DPS, si je mets Faster Attack je suis à 30k DPS Ah ouais, forcément, x2 comme presque Mais le truc c'est qu'en fait, ça fait plus de dégâts mais on perd de la clear spin Ça peut être utile si on n'avait pas par exemple un putain de skill pour défoncer les boss avec ça, on va utiliser Weapon Elemental Damage, même principe, on scale les dégâts élémentaires du, euh, du bousin, Multi Strike si vous permet de ne pas avoir à choisir vous-même vos cibles, etc. C'est automatisé, un ennemi se trouve là, boum boum boum boum boum, c'est l'amour. Ainsi que Added Fire Damage. Voilà. Au niveau euh, pom, pom, pom, pom, Warlord's Mark blasphémie, Herald of Ash, ouais. Au niveau des auras, on utilise Herald of Ash et on utilise aussi Etreid pour aussi scale les dégâts, ainsi qu'un petit Golem de feu. Hein. On peut aussi retirer Herald of Ash et utiliser Blasphemy et Warlord's Mark pour gagner des, des endurance Charge et du, euh, du lifestyle. Personnellement, j'en trouve pas vraiment la nécessité. J'ai fait des tests avec et sans, et je préfère gagner plus de dégâts parce qu'on a déjà pas mal de life leech de base. Donc, franchement, c'est très bénéfique comme ça. Avec ça, qu'est-ce qu'on utilise aussi On utilise Blood Rage. Blood Rage, hyper important, c'est ce qui va nous permettre de gagner nos Frenzy Charge. Donc Blood Rage, qu'est-ce que ça fait Ça vous met un debuff sur vous, un debuff qui va vous faire des dégâts sur la durée, mais qui peuvent être compensés selon le montant d'armure que vous avez pu voir. Donc si je l'active ici, vous pouvez voir que ça me sape, mais qu'au final ça ne me retire pas de PE parce que j'ai trop d'armure par rapport aux dégâts que ça me fait. Voilà. Du coup, ça vous permet de gagner de l'Attack Speed, du Life leech encore une fois, et ça vous permet de gagner une chance de... Euh, c'est combien de chance Je pense que c'est 100% de chance de gagner une frenzy charge on kill. Bref, vous tournez toujours à 5 frenzy charge ou 6 frenzy charge selon les, les choix des bandits. Je reviens à ça après. Ensuite, dans, les, dans mes boules, j'utilise Weapon Elemental Damage, Linké avec Added Fire Damage, Linké avec Multi Strike Linké avec Val Lightning Strike. C'est ce que vous avez pu voir sur le boss. En gros, vous, vous tapez avec Val Lightning Strike sur la cible et au fait, pendant, un, pendant une courte durée. Le boss va vous prendre, va prendre ben vous voyez les, les stats en dessous, hein. 418 à 1641 cold damage, 655 à 2549 fire damage, 587 à 2537 lightning damage, 353 à 1355 lightning physical damage, et ce pendant... Euh, pom pom pom pom pom. Ah, je pensais avoir vu la chose. Ah oui, pendant 7.80 secondes. Bref, c'est l'amour, ce skill sur les boss. C'est un boss killer juste insane. Au niveau du choix des bandits aussi, donc... Normal difficulty on va te prendre, on va aider Hawk pour les 40 pv supplémentaires en merciless difficulty on a le choix entre Kretlin pour l'attaque speed ou Hawk pour les physical damage c'est vraiment au choix comme je vous ai expliqué l'attaque speed ou les physical damage revient plus ou moins à la même chose et en merciless on va soit euh, bah, encore une fois le même choix hein, c'est Hawk ou Kretlin est-ce que vous choisissez de partir sur plus d'attaque speed, plus de dégâts avec en aidant Kretlin pour la dernière Frenzy Charge ou est-ce que vous aidez Hawk pour la Endurance Charge Moi personnellement j'ai aidé Hawk pour l'instant j'utilise toujours pas un Enduring cry parce que j'en ai pas besoin voilà, hein. pour l'instant je suis très très peu mort avec ce Boyd. La plupart de mes morts c'est des morts en mode euh, euh, AFK on ouvre des box et la box c'est la Detonate dead ou freezing avec un exile, bref la mort, le bullshit le plus total. Et du coup, bah, bah du coup, on a fait le tour, hein chers amis. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ma gueule aussi. C'est la première fois que je monte ma gueule. Mon dieu, les retours et tout, les commentaires, vont va dire, ah t'es une sale gueule. Ah. <rire> Bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Zelk et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et heureux, chers amis, je me suis dit que j'allais vous montrer encore un peu plus de gameplay, hein, parce que c'est finalement assez court la, la première map. Sauf que vous voyez un peu dans une run de Riley. Qu'est-ce que ça donne à plus bas level, euh, à plus bas level notre skill, hein, notre skill. Enfin, Frostblade, je veux dire. Je parle pas de mon skill euh. Magnifique et impressionnant. Et ouais, j'ai pas remis la cam, hein. j'ai débranché et tout. Le me fait de la rebrancher, j'ai un peu la flemme, bref. s'en fout un peu aussi, hein. si vous êtes pas là pour ma gueule, vous êtes là pour le bug, le bon bug. Comme vous pouvez voir, ça clear méchamment bien. Et comme je vous en parlais, bah, vous avez la range ici que vous voyez bien. La range à laquelle on peut se mettre à attaquer les ennemis avant que eux nous attaquent, ça qui est bon. Donne un moyen de nous défendre entre guillemets, hein, un moyen de ne pas se faire attaquer directement. Et je voulais aussi vous montrer bah, ah bah, Ce que ça donne Val Lightning Strike aux des petits boss. Hein. <rire> un coup et puis c'est tout Je vais vous montrer le plus en détail sur Vol. il arrive à le trouver bien sûr, on va peut-être mettre la map aussi, ça peut aider à ce qui paraît, à ce qui paraît. Ah, le bridge qui est fini. Reactive réactive volichou, Mais oui tu es là mon volichou, allez viens, charge dans le mur c'est bien, tu es un bon vol. Et normalement je pense qu'on peut juste laisser faire. Hein. Exactement, oh et le petit unique, oh, c'est magnifique, c'est de la merde mais c'est pas grave, allez chers amis, ciao ciao. Espérons espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, bleu ou qu'importe, hein. un petit pouce hop, et quelques commentaires, ciao ciao ciao.